Joyeux Noël à tous! Aujourd'hui, notre famille se joint aux chrétiens de partout dans le monde pour célébrer la naissance de Jésus. C'est une période de l'année remplie de joie, de lumière et de tradition, que ce soit emballer des cadeaux, choisir le plus beau sapin ou déneiger le toit avant l'arrivée des reines du Père Noël. Certains se réunissent en famille, tandis que d'autres soupent avec leurs amis. Peut-être que vous en profitez pour jouer dehors avec les enfants ou peut-être que vous avez décidé de relaxer avec ceux que vous aimez. Peu importe ce que vous faites, le jour de Noël nous donne l'occasion de réfléchir au message de compassion de Jésus et de dire à nos proches à quel point ils sont importants pour nous. C'est le moment de donner et de redonner, que ce soit en aidant ceux qui sont dans le besoin ou en jasant avec un voisin qui est seul pendant le temps des fêtes. On a aussi une pensée toute spéciale pour nos militaires ici au Canada et à l'étranger qui donne tellement à notre pays, merci pour tout ce que vous faites. L'une des plus grandes traditions du temps des fêtes, c'est de s'occuper les uns des autres. Et c'est ce que les Canadiens font tout au long de l'année. Beau temps, mauvais temps, on s'entraide. C'est qui nous sommes. Alors, aujourd'hui, unissons nos forces et avançons ensemble vers la nouvelle année. Ma famille et moi vous souhaitons un joyeux Noël.